Ça fait longtemps que t'es parti maintenant Je t'écoutais monter ma vie en pleurant Si j'avais su qu'un matin je serais là Ça les juger sur un bord Parlons-moi d'un corps Que j'essaierai si souvent Pour un enfant Tu leur dis que mon métier, c'est du bon euh, Qu'on ne sait pas ce que je serais dans un nom euh, S'ils savaient que pour toi, avant de tous les chanteurs J'étais le plus grand et que c'est pour ça que tu voulais Un enfant, euh, devenu grand Ça fait pas C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle sonne. Je vais tout casser. Si vous touchez au fruit de mes entrailles, Fallait pas qu'elle sonne. Bien sûr c'est elle qui l'a porté pourtant c'est moi qui lui qu construis sa vie lentement. Toi ça qu'elle peut dire sur moi Mais rien à côté du sourire qu'il me donne. L'absence sûr ça que rien ne déforme c'est mon enfant.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 Fallait pas qu'elle sonne, je vais tout casser, si vous touchez au fruit de mes entrailles, nanana fallait pas qu'elle sonne, c'est mon fils ma bataille ouais je vais tout casser si vous j'ai fruit de mes entrailles, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille.